Alors pour moi, euh, tout a commencé euh, le 17 novembre 2018, je n'avais jamais manifesté avant. <rire> et il est arrivé le jour J où euh, tout le monde est sorti dans la rue euh, avec son gilet jaune. Donc je me suis dit euh, pourquoi pas essayer, euh, je vais descendre, je vais voir et puis euh, j'ai enfilé mon gilet jaune. Et j'ai vu euh, plein plein de personnes euh, qui étaient euh, rassemblées euh, partout, euh, même en, partout partout en France. Euh, et je me suis dit là c'est peut-être le moment euh, de bouger euh, que quelque chose, euh, quelque chose va se passer euh, pour changer de cap. C'est euh, un endroit franchement où j'ai fait de belles rencontres euh, avec euh, beaucoup de personnes, euh, on a eu beaucoup d'amitiés. Alors. Euh, j'ai vu l'espoir euh, de, de faire changer les choses euh, au niveau des augmentations. Euh, il y avait trop d'augmentations d'essence, d'électricité, de gaz un petit peu partout euh, en France. Et euh, je me suis dit c'est bah, euh, le moment de changer euh, les choses. Alors pour moi, le monde idéal serait un monde déjà sans Macron et puis toute sa clique. Et que les gens profitent un peu plus de la vie, qu'ils travaillent moins déjà, et puis qu'il y ait beaucoup moins de maltraitance au niveau des animaux, la planète. Et puis, je dis force et honneur à tous ceux qui continuent la lutte.